nest de pas Du premier message, donc de Neil Armstrong sur la Lune. Donc ça a été un moment, un moment quand même unique de l'humanité, enfin un homme sur une autre planète que sur la Terre. Et euh, hier soir je me suis mis, j'ai revu à peu de 13 le film, histoire de me mettre dans l'ambiance. Et en fait je me disais que quand même c'était des sacrés individus en fait, tous hein, ces gens, parce que. Ils n'avaient pas d'ordinateur, pratiquement pas, c'était des ordinateurs, sous eux, euh, qui calculaient une vitesse d'escargot, ils avaient pratiquement des moyens dérisoires par rapport à ce qu'on a nous maintenant, et ils sont quand même arrivés à envoyer des sur la lune, avec tous les risques qu'ils ont pris, c'est quand même assez hallucinant, et d'un autre côté, on inversement, on se dit qu'on est quand même des super ordinateurs, quand même, je trouve, nous, à très époque, parce qu'on a quand même des, des, des moyens considérables à côté. Et on refuse, et on se dit que non, on ne va plus envoyer personne, parce que c'est une autre époque, quand hein, même. Alors, du coup, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, quand même, on allait l'émission Apollo 11. En fait, euh, elles avaient commencé, donc, comme vous vous rappelez, par le discours en fait, de Kennedy, le 12 septembre 1962, qui a déclaré qu'il fallait que les États-Unis aillent sur la Lune avant la fin de la décennie. Et à cette époque en fait, il y avait les premiers lanceurs, les, les premières missions de mais c'était quand même. Euh, une activité en balbutiement, et il faut se rendre compte que effectivement, avant la fin de cette décennie des années 60, ils vont réussir à payer des gens sur la veille c'est quelque chose de complètement remarquable enfin, on oublie quand même souvent que ça a donc la première notamment, la première tentative c'est à pau qui hein, s'est fini dans une catastrophe euh, terrible hein, parce qu'il y a eu un incendie dans la culture même, euh, qui ont tous mené donc ça c'était en 67, donc effectivement ça a donné un coup d'arrêt quand même du programme, mais qui s'est quand même relancé, donc avec euh, Apollo 7 qui va lui euh, permettre en fait à, à, à l'équipage de pouvoir faire le tour de la Terre et de rester 10 jours, euh, 10 jours en orbite, donc ça c'est en octobre 68, et puis d'un coup là, les choses vont s'accélérer extrêmement rapidement, donc euh, quelques jours, deux mois après, en, en, donc le 21 décembre 68, on a Apollo 8, donc Apollo 8 qui va faire le premier survol de la Lune donc avec des euh, gens dedans, puisqu'en fait ce sera le capitaine d'Apollo qui se trouve avec le capitaine d'Apollo 13, euh, le pilote d'Apollo 8 plutôt, et euh, donc euh, c'est très rapide de tout ça, et puis quelques mois plus tard, euh, donc mars 69, euh, Apollo 9, donc Apollo 9, l'idée d'Apollo 9 c'était de tester le concept du module lunaire et du module de pilotage en orbite autour de la Terre, donc je vous rappelle le concept du module lunaire hein, en fait, donc ici on le voit là, Donc le concept du module lunaire, en fait, c'est que là, on a la, la, la fusée, en fait, avec laquelle est lancé le, le module lunaire et le module de pilotage. Et en fait, on a, deux, on a trois configurations. Donc, il y a la première configuration, et on le voit très bien dans, ici, c'est qu'en fait, le module lunaire, donc les deux modules, en fait, donc le module de pilotage et le module lunaire, sont en fait euh, exclusés de la... Ils sont donc expulsés de la fusée, ils sont séparés et puis après il y a toute une manœuvre en fait, de retournement En fait on a un module de pilotage qui vient s'encastrer dans le module lunaire. Ça c'est pour le humain en route vers la Lune. Donc en fait on a le principal réacteur, le module de pilotage, qui va pousser toute cette affaire vers la Lune en orbite et puis après qui va lâcher le module lunaire qui va aller lui s'opposer sur la Lune. Le principe étant qu'après, une fois que les astronautes ont fini leur mission, ils remontent dans le module lunaire, il y a des boosters qui permettent en fait de faire une deuxième session de rendez-vous rendez en orbite autour de la Lune et cette fois sous cette configuration-là. Donc en fait, le module lunaire va lâcher en fait ses, ses deux pattes, là, son support qui va laisser sur la Lune et hop, tout ce monde va en fait, le rejoindre dans la Terre. Donc en fait, ce, ce processus en fait de rendez-vous, de lâcher du module, etc. va être testé lors de la mission Apollo 9, en orbite autour de la Terre. Et puis ensuite, on a Apollo 10, qui lui va vraiment faire, qui va être une répétition générale d'Apollo 11, qui vont tous ensemble, avec le module lunaire, aller en orbite autour de la Lune, ils vont lâcher le, le module, ils vont récupérer ensuite, et ensuite revenir en orbite autour de la Terre. Donc en fait, Apollo 10 va vraiment foller la surface de la Lune, ils vont descendre à presque 14 km au-dessus de la surface de la Lune, avant de repartir. Donc, ça a été une vraie, une vraie répétition générale. Donc, elle avait été durée, vous voyez, Apollo 10, 18 mai 69, qui retourne le 26 mai 69. et durée quand même assez longue le séjour en vol. Et donc, tout ça, vous voyez, quelques années d'intervalle entre le premier Apollo 1 et Apollo 9. Donc, c'était quand même remarquable de durée, de rapidité, en fait, de la mission. Donc, Apollo 11, on a vu ces, ces images historiques incroyables, là, de Damasconde qui arrive sur Apollo 11. Donc, euh, a un lancement en fait donc le 16 ju euh, juillet donc avec une arrivée sur la Lune comme on l'a vu le 20 juillet en avance hein, de plusieurs heures par rapport à ce qui avait été prévu pour l'atterrissage et un retour sur Terre le, le 24 juillet 69 donc là on voit alors pourquoi ils ont choisi donc ils ont atterri bien sûr comme vous le savez euh, sur un site qui s'appelle la mer de la tranquillité donc qui était une zone en fait qui est assez claire donc vous allez être, on va en parler souvent hein, dans cet exposé, donc il y a deux grands types de terrain sur la Lune, hein, les marais et puis les, les Highlands, les hauts plateaux, donc avec des, des, euh, des spécificités, des caractéristiques euh, de terrain très différentes, donc avec des grands plateaux, des grands plateaux et puis des marais, des grands bassins euh, qui vont être très blancs de, de couleur. Là, c'est le cas de, de la mer de la tranquillité, et puis des zones en fait beaucoup plus sombres. On verra tout à l'heure euh, les explications caractérisation de ces différents endroits. Donc là, en fait, sur cette carte, vous retrouvez les différents sites d'étudiants à côté, et puis on va les visiter les unes après les autres. Donc ça, c'est l'atterrissage, enfin, la, le module lunaire qui est lâché euh, et qui va descendre. Euh, là, on voit vue en fait le module de pilotage, à un moment de son, de son départ. Donc, on le retrouve ici. Donc ça, c'est une module, vue verticale, en fait, du module lunaire par le module de pilotage. Donc, euh, donc, alors, est, sont, déjà, l'atterrissage a été compliqué. En fait, il ne s'est pas posé là où c'était prévu, il s'est posé 7 km plus loin que prévu, parce qu'en fait, au moment où il est arrivé, là où en fait, donc ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est que les missions précédentes, notamment Apollo 10, Apollo 8, avaient permis de faire des cartographies en fait, de, de la surface de la Lune, que, comme je l'ai dit, Apollo 10, est il avait survolé à 14 km. Donc, il arrivait en fait à, voir, euh, à faire des cartographies, parce que sinon, avant, on avait juste. Observations de les télescopes donc, comme dans toute mission spatiale, évidemment, quand on veut déposer une sonde à la surface, on doit pas prendre soin de la régularité du sol où on se pose. Et donc là, en fait, ils avaient estimé que la mer de la tranquillité était suffisamment lisse. Hein, quand on voit comme ça, on se dit oui, ça va être facile pour se poser. Et puis en fait, au dernier moment, Armstrong a vu qu'il y avait un, une, une espèce de petite faille euh, qui, qui, euh, qui se passait juste devant l'endroit de l'atterrissage. Donc, en fait, il a désappé un petit peu avant de poser le lunaire à 7 km de la position du refus initial. Mais ça s'est bien terminé, comme c'est qu'il s'est posé, du coup, et c'est là où euh, donc il s'est posé le euh, 20, 20 juillet. Ils sont restés 21 heures à la surface de la Lune, ce qui était beaucoup, en fait, pour un premier séjour. Et ils ont commencé donc à faire euh, les choses sur lesquelles je vais le plus m'intéresser, qui sont donc euh, les expériences scientifiques. Donc, euh, ça a commencé un peu le monde. Donc, en fait, ils vont déposer euh, un objet comme ça qu'on va retrouver euh, régulièrement toutes les missions Apollo, qui est à 600 mètres, donc ça, c'est un 600 mètres passif, ici. Et puis, le fameux, un des fameux euh, réflecteurs que vous voyez là, que l'on utilise toujours encore, parce qu'en fait, un réflecteur, c'est un cube de verre euh, sur lequel un laser peut tirer. Et donc, vous imaginez, en fait, je reviendrai dessus plus tard, qu'en fait, tous les jours, euh, sur le cercle, sur le site, ce l'air, en fait, on a un télescope d'un mètre cinquante avec un laser qui envoie des photons qui vont se réfléchir sur ce petit bout de verre hein, qui fait moins d'un mètre de, de côté. Et ce petit bout de verre va réfléchir de la lumière. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans qui nous permet d'étudier la lumière. Donc c'est tout petit. Donc euh, la difficulté de tirer sur ce petit bout de verre est considérablement faite. Donc voilà. Alors ensuite, donc, on a un point de vous. Donc Apollo 12 qui va être lancé donc assez rapidement après, hein, puisque c'est de vont s'enchaîner en fait toutes les missions Apollo jusqu'en 72, un rythme assez soutenu. Donc un euh, lancement le 14 novembre, on aura autour le 24 novembre, donc 10 jours de, 10 jours de vol avec euh, un temps de présence sur, sur la surface de la Lune de 31 heures. Donc là les choses ça ont commencé, si je veux dire, puisque en fait l'un des, des travaux principaux des mission avec de ramasser des échantillons. Donc là on voit en fait, c'était Aladdin qui ici en fait a une capsule sous vide qui va utiliser en fait pour pouvoir ramasser ses échantillons. Donc il va en ramasser un total de 30 kg là. Donc ça c'était les petits joueurs du début. Et on verra en fait qu'avec Apollo 17 ils vont ramasser 120 kg d'échantillons. On aura plusieurs centaines de kilos d'échantillons qui sont ramenés sur Terre. Donc avec euh, principalement donc, euh, des, des instruments de sismologie, de mesure, euh, de, de spectre, différents instruments. Là, le but principal, c'était vraiment de commencer à développer le package expérimental de, de l'émission Apollo, qui était un package d'études de la surface, avec Apollo 17 qui lui va commencer à verser un peu plus en profondeur. Donc là, on retrouve le module lumière qu a, qui est là, ici, avec des commandes et des, des expériences scientifiques. Et alors, donc je fais une petite parenthèse justement sur les mesures SIS. Donc, puisque ça va être une des, des informations importantes que vont nous ramener à l'émission Apollo, c'est donc la première fois qu'on mettait un sismographe sur, sur une surface non terrestre, sur la Lune, donc là vous voyez en fait des courbes de, de retour de sissiques, en fait, liées à ces sismes qui étaient installés là. Et alors, quel est le but et l'intérêt de, de ces retours C'est qu'ici, sur ce graphique, vous voyez bien, donc en fait, là sont représentées les stations sismiques qui vont être installées dans les missions Apollo et qui vont avoir pour but de rester en fait sur la, la surface. Certaines d'entre elles vont être équipées en fait d'antennes et de, et, de, et de batteries de façon à continuer à émettre des informations depuis euh, la Lune vers la Terre euh, pendant donc, quelques temps encore et puis vers aussi les lieux qui étaient en orbite. Donc on a retenu ces euh, Certaines quantités données sur un intervalle de temps relativement long de quelques jours ou quelques mois. Et donc, ce qui a permis, en fait, en voulant déconnecter en voulant interpréter, en fait, ces, ces, ces lignes de perturbation et puis de retour de pouvoir effectivement avoir une idée plus claire de quelle était la structure interne de la Lune. Et ça, j'y après. Un des apports importants de l'émission à cause, c'est de dire que la Lune n'est pas un, une boule homogène, mais qu'en fait, elle avait plusieurs couches comme la Terre un manteau et un manteau. Ce qui était a priori ou l'avant Apollo, ce qui n'était pas du tout clair en fait. Donc, voilà. Alors donc j'en étais à Apollo 12, donc euh, Apollo 13, donc voilà, avec l'explosion du coup euh, de la réserve d'oxygène, et puis donc tout cette euh, ce film euh, et puis cette aventure héroïque, le retour de ces astronautes, et qui montre quand même ce film, quand même bien en fait l'aventure humaine c'était ces cette époque. Et il y a une un autre chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'en fait, donc ça c'est les années, donc, années 70, qui était en fait une banalisation aussi de, dans les médias, à l'époque, du fait que les gens allaient sur la Lune, tout le monde trouvait ça normal. Un peu ce qui se passe effectivement encore pas, actuellement, on a des astronautes qui sont en orbite et on ne s'en occupe pas alors, énormément, finalement, ça normal. Si je reviens à Apollo 11, on était donc dans, une, dans un bassin en fait très clair, ici, euh, Apollo 12, je ne sais pas dit, voilà. Apollo, Apollo 12, lui, va, va se placer en fait un peu euh, complètement à l'opposé en fait d'Apollo 11, sur un terrain qui va être plus sombre, qui est la marée lumbriaure, on va revenir sur Apollo 14 qui va être là. Et en fait, cette zone-là est intéressante parce que comme vous le voyez sur la carte, elle est beaucoup plus sombre que le reste de la ville. donc c'est un bassin très sombre et donc, évidemment, en fait, quand on envoie des sondes comme ça sur la Lune, euh, l'idée c'était de pouvoir explorer des terrains de nature différente pour pouvoir avoir une information géophysique euh, et géologique complète, ou la plus complète possible. Et donc, on a envoyé Apollo 12 donc, sur ce terrain sombre-là, et Apollo 14 va aller continuer à explorer cette zone. Mais en fait, cette fois, elle va se mettre au bout, euh, elle va se mettre sur le bord ici d'un cratère qui est ici en fait. Donc, ce cratère, il avait l'intérêt, enfin, il présentait l'apparence la, la, la, et donc en fait les, les ingénieurs et les chercheurs de l'époque s'étaient dit que ça serait intéressant d'aller au bord de ce cratère pour pouvoir aller récolter des matériaux qui pourraient pu être excavés au moment de, de, de l'impact avec le météorite et donc de pouvoir avoir accès à des matériaux qui étaient plus profonds en fait que les matériaux de surface euh, explorés jusqu'alors donc là en fait vont être aussi dé, euh, déployés euh, le paquet euh, habituel donc, qui contient euh, deux types de sismographes différents, et puis on a des, euh, des détecteurs de ioniques aussi, euh, de façon, et puis aussi tout ce qui est détecteur de particules pour savoir comment, en fait, euh, le phylolite, qui est cette poussière fine qui est beaucoup pour la surface de la Lune, interagit avec euh, euh, le, les, les neutrons solaires, et donc les particules solaires. Donc il y a toute une batterie d'instruments, mais c'est vrai que ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'accord des sismos les collectes d'échantillons, et puis nos, euh, nos LRN, hein, nos, nos réflecteurs lunaires, que j'ai vécu par rapport Donc, en fait, Apollo 14 va encore déposer un autre réflecteur, à un autre endroit. Vous verrez tout à l'heure, en fait, quelle est l'importance de, de ces réflecteurs pour comprendre justement la structure interne de la Lune. Alors, ensuite, Apollo 15. Donc, Apollo 15, il est là, il détaille ce fiche tout à l'heure. Alors ben, pourquoi il est allé là Mais, En fait parce qu'ils euh, sont allés visiter une zone qui était très très montagneuse. Hein. En fait euh, Apollo 15 est au pied d'une des chaînes de montagnes les plus hautes de la Lune, parce qu'en fait elle fait 4500 mètres d'altitude. Et donc euh, l'idée c'était là euh, de pouvoir comprendre en fait comment se sont formées ces grosses structures de montagne. Et donc c'est pour ça qu'en fait Apollo 15 donc, euh, est allé explorer cette zone-là, avec là encore euh, ils sont restés 66 heures à la surface de la Lune. Et euh, là, euh, ils ont développé, euh, ils ont déposé pas mal de caméras, des caméras en réunion X, euh, des spectros, encore, pour pouvoir étudier justement euh, l'interaction entre les particules de surface et, et euh, les plasmas solaires. Et euh, puis, euh, même la nature même de cette poussière de la réunion et des différents types de roches qu'ils ont pu ramasser. Là, vous voyez, vous trouvez en fait l'espèce de râteau, là, qu'ils qui ont utilisé et là en fait euh, une, des, euh, une des choses importantes aussi d'un 15, c'est qu'ils ont déposé le plus gros réflecteur lunaire, hein, c'est celui qui fait donc là il fait un mètre par un mètre de côté, donc les petites alvéoles que vous voyez ici en fait ce sont des blocs de verre, et ce sont donc en fait là encore sur, sur ce carré d'un mètre par un mètre que sur lequel on tire toujours avec le laser nucléaire, et qui nous permet en fait de faire des mesures assez précises et qui, qui étaient jusqu'à présent réflecteur qu'on arrivait à, à étudier le plus facilement, parce que c'était le plus gros en fait. Alors ensuite on avait Apollo 7. Donc Apollo 16, lui, il est allé explorer un autre type de terrain qui n'avait jamais été exploré jusque là, qui était le, le terrain de petits gros plateaux. Donc jusqu'à présent, en fait, les autres Apollo, ils ont vraiment exploré des bassins, donc ce qu'on appelle les marais, plus ou moins clair, en, en avance. Et là, donc Apollo, euh, pour 16, lui, va explorer euh, des, un haut plateau, ils vont rester 71 euh, heures en fait, sur le site. Et ils vont, on, ils vont ramener à peu près 96 kilos d'échantillons, euh, C'est énorme. Et vous allez voir en fait l'importance considérable qu'ont eu euh, cette exploration de, de ces hauts plateaux. Puisqu'en fait, grâce à ces échantillons, on s'est rendu compte en fait, que ces différents types de terrains avaient un âge très différent. Et donc ça nous a permis d'avoir euh, beaucoup de. D'informations justement sur le processus non seulement de formation mais d'évolution de la Lune. Et alors, ce qui a été essayé donc, avec Apollo 16, c'est aussi d'utiliser la Lune pour faire des observations donc, avec un télescope et de regarder non plus seulement la Lune en elle-même, mais regarder le ciel depuis la Lune. Voilà. Et enfin, donc, euh, le dernier, la dernière mission, ça a été Apollo 17. Donc, depuis Apollo 15, nos amis astronomes bénéficiaient d'un véhicule lunaire qui leur a permis, c'est une des raisons pour laquelle on a eu autant d'échantillons, qui leur a permis de transporter tous ces échantillons un, sur un véhicule. Et donc sur Apollo 17, en fait, la, ça a été la dernière mission. Les missions suivantes ont été coupées pour cause de restrictions budgétaires. Était, on était en 72. Donc en fait, c était, on était voyez, le décembre 72, donc c'est le début de la crise pétrolière. Donc après, on n'avait plus les moyens pour faire donc euh, ils ont prélevé plus de 110 kg d'échantillons de, de, de, et surtout en fait ils ont fait une énorme balade de plus de 35 km tout autour du site grâce à leur, euh, grâce à leur véhicule de façon justement de pouvoir ramener le maximum d'échantillons ils ont aussi fait alors on un peu ici hein, ils ont aussi percé, ils ont fait des trous donc avec euh, des petites charges pyro, pyroclastiques pour pouvoir euh, aller essayer de, de récupérer des matériaux un peu plus sous la surface. Euh, et voilà. Donc, euh, après Apollo 17, on a la physique, et si, physique, si, fait, physique. Si, si je peux me permettre, euh, sur Apollo 17, on a le premier, pour le moment, le seul géologue qui soit allé sur oui, la Oui, voilà, ouais, ça c'est ah, le, ouais. le seul et géologue ouais. qui a été sur la Et qui s'appelait ah, Harrison Voilà. Alors, donc, euh, ce que nous ont appris, donc, les missions Apollo. Donc, on a fait un, contre, un retour un peu plus là-dessus. Donc, la première chose, les profils sismiques. Donc là, en fait, on a une belle image d'un sismomètre avec ce antenne de communication. Donc, en fait, les sismos nous ont permis, en fait, d'avoir de savoir comment, en fait, les ondes sismiques se propageaient à l'intérieur de la Lune. Et, en fait, ce petit schéma, en fait, nous explique comment, en fait, le fait d'avoir un noyau, le fait d'avoir différentes couches dans un planétaire euh, peut modifier en fait justement ce profil chaque qu'on voit ici qui est comparé avec qu a, euh, et comparé à ce qu'on a pour le planétaire et qui permet qui permet de bien visualiser le fait que selon si on a un noyau fluide ou un noyau solide ou si on a une couche intermédiaire, on fait apparaître en fait une, un signal supplémentaire dans le retour que l'on a euh, des six mois. et effectivement en fait c'est ce qu'on a pu obtenir avec euh, avec euh, les et les mesures systémologiques de, des missions Apollo et notamment, en fait, donc, ils ont pu montrer qu'il y avait une croûte, évidemment, mais qu'il y avait aussi un manteau et qu'il y avait un, un noyau et dont on a pu estimer la taille euh, à partir de ces enregistrements. Donc, ça a changé quand même de façon assez importante la, vie, la vue, la vision qu'on avait de la Lune à cette époque, puisque là, on, a, on, on, on avait quelque on avait quelques indications sur le fait que la Lune n'était pas encore corps massif, homogène, mais avec ces mesures on en avait beaucoup à Alors ensuite, ce qui va nous apporter énormément d'informations, évidemment, ça va être les échantillons. Donc euh, il y a trois types de roches lunaires, euh, trois grands types de roches lunaires, donc on a les basaltes, qui sont les basaltes qu'on trouve euh, plus ou moins sur Terre, donc ils sont issus d'un volcanisme assez Ensuite on a les, les ananthrosites qui sont en fait qui ont été celles qui ont été ramenées en fait par l'émission à Pau 15 et ici à Pauleau euh, en fait, XVI. Il se trouve que quand la datation a été faite, on se rend compte que c'était des, des, des pierres qui étaient des roches étaient beaucoup plus anciennes que les plus anciennes roches sur Terre. Et ensuite on avait ces types de roches-là, les bricards, qui elles sont des roches composites qui, ont, qui clairement démontrent du fait qu'elles se sont formées lors d'un tract euh, météorologique en fait, euh, sont, euh, sont issues de compression, euh, comme on le voit ici. Donc on a clairement trois types de roches différentes, en fait, euh, sur la Lune. Et, euh, et on va voir, en fait, que, justement, la datation et euh, la caractérisation physique de ces roches ont été fondamentales. Alors, justement, donc, au niveau de la datation, donc on s'est rendu compte, en fait, assez rapidement que les échantillons qui avaient été créés dans les bassins ou dans les marées, étaient assez, beaucoup plus jeunes que ceux qui étaient, sont retrouvés dans les, les hauts plateaux. Et en fait, euh, on fait ce genre de datation justement en faisant, en calculant les rapports d'isotopes euh, euh, prélevés dans les échantillons qui permettent de montrer qu'il y a une dégradation linéaire en fonction du temps, c'est la relation atomique, qui permettent de dater les échantillons. Et donc, en fait, une des premières conclusions, qui est un peu normale en fait, c'est que la Lune a gardé trace en fait de, de roches qui ont disparu sur Terre à cause de, de, de la sismique terrestre, de la tectonique terrestre, terrestre et de l'érosion. Du... Alors qu'en fait sur la Lune, la Lune a gardé vraiment pratiquement un bah, cliché instantané, on va dire de ce qui se passé, euh, très presque en France informationnelle. On va voir que c'est Et ensuite une autre chose extrêmement intéressante qu a, euh, qui a été découverte grâce au mission Apollo, c'est qu'en fait la composition des autres des roches lunaires étaient assez proches de celles de la Terre, à quelques différences près. Donc euh, il y a moins d'isotopes de fer, par exemple, il y a moins d'éléments volatiles. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent encore sur ces sujets-là, mais qui tentent à dire, donc, euh, enfin qui démontrent assez clairement en fait que ces roches viennent du même réservoir, mais bien qu'elles aient quelques différences euh, liées, euh, on pense, euh, principalement à, à la façon dont elles ont évolué. Et donc euh, cette composition isotopique très proche pour les échantillons nous a bien sûr euh, poussé à expliquer le fait que euh, la formation de la Lune se soit formée par impact. Donc on pense à l'approche d'être issue de la région de Mars, assez importante, donc, qui a impacté la, Lune, la Terre primitive et qui a permis donc avec un arrachage d'une partie du manteau de la Terre de pouvoir former la Lune. Alors il y a beaucoup de travaux en cours bien sûr sur ce sujet mais en fait c'est quand même un scénario qui est adapté par une grande partie de la communauté grâce notamment à ces compositions isotopiques bien que la différence que l'on note encore ici euh, permette encore de penser qu'il y a beaucoup d'évolution encore à énergie sur ces scénarios de formation. Alors quelque chose qui est, plus, qui est aussi très intéressant c'est aussi lié donc à l'âge et donc en fait, ce qu'on pense, c'est que quand on a euh, corrélé le fait que les roches les plus anciennes, donc celles qui étaient de 4,6 milliards d'années, étaient beaucoup plus légères, beaucoup moins denses que les roches plus récentes, en fait, est émergée cette hypothèse qui est le fait que les hauts plateaux, donc en fait les highlands, en fait, sont des structures qui se sont formées beaucoup plus anciennes en fait, que les bassins. Et qui sont issus en fait d'un océan magnétique qui se serait formé au moment de juste après la formation de la lune, au moment où il y a eu un très gros, euh, ce qu'on appelle un euh, bombardement, un très gros bombardement météoritique qui est lié aussi au, au balai en fait, des planètes puisque peut-être que vous, vous savez il y a une théorie qui le modèle de Nice qui explique en fait que partie uranus et Neptune des planètes euh, Extérieurs en fait sont venus beaucoup plus proches, puis se sont en fait euh, à cause de la dynamique en fait, du système solaire de ce moment-là, et donc ont expulsé en fait vers le système intérieur une très grosse quantité d'astéroïdes et de matériaux qui ont énormément bouleversé les surfaces de l'intérieur du système intérieur. Et ce qui explique en fait pourquoi euh, du coup on aurait en fait cette formation d'un océan de magma à la, à la surface de la Lune avec des zones, des régions où, en fait, les matériaux plus denses ont flotté au-dessus de cet océan de magma. Et donc, en fait, ce qui expliquerait pourquoi, justement, ces highlands, donc ces grands plateaux, sont constitués de matériaux beaucoup moins denses, mais beaucoup plus jeunes que dans les autres parties de la Lune, puisqu'en fait, ce serait le matériau flottant, en fait, qui serait resté après la disparition de cet océan de Et, d'un autre côté, en fait, les grands bassins, donc, sombre sombres, en fait, euh, dans la Marée de Brion, qui est ce grand bassin très sombre où s'est posé Apollo euh, 12 et Apollo 14, en fait, euh, qui sont plus récents, eux se seraient formés en fait euh, par impact, donc euh, météoritique, euh, après donc, la disparition de, ce, de cet océan magnétique. Donc vous voyez en fait, que grâce à, à, à, à la récolte des échantillons des missions Apollo, on a une bonne euh, estimation des... enfin on a un, un premier aperçu euh, des, des mécanismes d'évolution de la Lune qui sont encore à l'étude dans le Alors justement, euh, un grand sujet de recherche actuel, c'est euh, l'idée au champ magnétique de la Lune, puisqu'en fait, il y a aussi des, des apports fondamentaux de en commun, après euh, coup, la caractérisation morphologique, la caractérisation des écosystèmes, des échantillons et leur c'est aussi euh, leur caractérisation magnétique. Donc il y a beaucoup d'échantillons en fait qui, qui ont présenté des traces de champ magnétique. Et euh, cette trace en fait a été confirmée après y a des, des missions spatiales, je vais vous montrer un instant. Et en fait, euh, il y a des méthodes qui permettent, euh, qui s'appellent méthodes euh, de, de dé démagnétisation, qui permettent en fait, quand on a un matériau rocheux euh, euh, qui est euh, Exemple, en fait des traces de polarisation ou de champ magnétique, d'avoir été soumis à un champ magnétique, permettent en fait en le resoumettant à un champ magnétique euh, dans, dans son environnement, de pouvoir dater en fait, de pouvoir lui donner un âge, et surtout de pouvoir donner quelle est la quantité de, de champ magnétique recueillie il a baigné à son origine. Donc là, par exemple, en fait, c'est un exemple de deux échantillons lunaires qui ont été donc, remagnétisés et dont on voit en fait ici on mesure la courbe Décroissance de magnétisation, c'est comme en fait si la roche en fait, était, bon, elle avait été plongée dans un champ magnétique, c'est ce qu'on voit ici, là. on lui réimpose une direction de magnétisation, donc elle se réorganise en fonction fait, de son bouchon, et puis ensuite petit à petit elle va se démagnétiser, et en fait c'est cette, cette vitesse de démagnétisation qui nous donne une indication de l'importance de l'intensité du champ magnétique dans lequel elle, elle est délimitée. Et donc dans cette approche-là, par exemple, on a un exemple très amusant. Ce sont deux échantillons lunaires, donc qui ont été euh, remagnétisés à peu près même, euh, dans un laboratoire avec la même intensité. Vous voyez que la décroissance des deux ici est très différente. Et en fait, le fait que ce, celui-ci, cet échantillon-là, arrive à se décroître donc là, c'est la à zéro, c'est quand il s'est remagnetisé complètement. Et en fait, cette pente-là indique en fait, que ce pauvre échantillon en fait, elle a, a été exposé au champ magnétique terrestre, alors qu'il n'aurait pas dû. Et donc en fait, ce champignon-là, il n'est pas très belle, il ne peut pas être considéré En fait, il a été euh, mis en contact avec le champ magnétique terrestre, c'était en fait qu'il se dénalitise beaucoup plus vite. alors que celui-là, en fait, pas du tout, vous voyez qu'il la a est plus effulantes, les deux couleurs, en fait, ce sont juste deux méthodes différentes, de mesure. Mais il y a et du coup, en fait, c'est cette pente-là qui nous donne l'intensité du champ magnétique dans lequel l'échantillon avait lieu au départ. Et du coup, grâce à ces mesures, en fait, il y a une question qui s'est. Il en fait, importante qui a émergé. est le fait qu'on s'est rendu compte que les roches, en fait, qui étaient les plus anciennes, en fait, avaient suivi visiblement un champ magnétique extrêmement fort. Donc, beaucoup plus fort que le champ magnétique de la Terre actuellement. Parce que le champ, vous voyez ici cette ligne, nous indique l'intensité du champ magnétique terrestre actuel et en fait, donc, du coup, ces champs, ces zones-là et ces, zones ces pierres-là ont été ont subi un champ magnétique beaucoup plus fort que le champ terrestre. Et d'un autre côté, vous voyez qu'en fait, les roches qui donc, sont beaucoup plus récentes, elles, par contre, elles n'ont subi qu'un ben, champ magnétique beaucoup plus faible. Dans ce là en fait, vous montre une autre confirmation de champ magnétique sur la lune, par en fait, champ qui s'appelle Luna d'intensité et qui a permis elle aussi de montrer que certaines zones, sur certaines zones de la Lune, en particulier dans la zone de l'hémisphère sud, du Far de, de la face cachée, présentent elles aussi des anomalies de champ magnétique. Et donc du coup, en fait, on a deux questions, enfin, en fait, on a trois questions qui sont en cours d'étude. Euh, euh, la première, c'est pourquoi, en fait, euh, sur certaines zones de la Lune, on a ces, ces anomalies magnétiques. Correspond en fait sur cette partie-là, au sud de la face cachée, un bassin d'impact très important. On pense qu'effectivement, qu il y a eu, on va le voir dans une vidéo à la fin, en fait, il y a eu un très gros impact ici dans cette zone-là, et qui a permis en fait de mettre à jour euh, les, les matériaux qui sont, euh, pour lesquels une polarisation s'est mise en place à cause de l'impact de l'énergie délivrée au moment de l'impact. Ça c'est une question qui est en cours de. de on a à peu une bonne idée de ce qui s'est passé. Par contre, là, cette question-là est la question -là, très intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas actuellement comment on a pu créer, comment la Lune a pu produire un champ magnétique aussi fort. Là, pour le moment, on a quelques modèles qui expliquent ça, mais ces modèles-là ne sont pas cohérents avec la suite. C'est-à-dire comment en fait, avec un, modèle, un champ magnétique aussi fort à cette on a pu, la lutte a pu perdre son champ magnétique aussi rapidement. Et ça, c'est une question qui n'a pas et qui n'est pas du tout résolue. Et notamment, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est le même schéma que tout à l'heure. Donc, là, vous retrouvez les, les roches qui ont, donc, présentent un champ magnétique extrêmement important ici. Et donc, là, on voit, donc là, quelques, il y a quelques échantillons qui ont été rajoutés là. Donc, on voit, en fait, qu'il y a une baisse du champ magnétique ici, avec le champ qui reste actuel là. Et donc en fait, la question, donc ça ce sont les différents scénarios qui sont proposés à l'heure actuelle, mais pour expliquer comment se fait-il qu'on puisse avoir un champ magnétique aussi important. Et pour le moment, en fait, on a quelques éléments de réponse, de faisabilité sur ces, sur ces scénarios là mais par contre, la connexion entre ceci et cela, pourquoi la lune a-t-elle perdu son champ magnétique, par contre, ça c'est pas du tout clair, on sait pas, on sait pas trop euh, quel est le phénomène qui a perdu. Là. Et donc, alors cette question, a trouvé un peu anecdotique pourquoi la lune n'a pas vu son champ magnétique mais en fait c'est une question extrêmement fondamentale puisqu'en fait, euh, euh, puisqu en fait euh, le champ magnétique est une des conditions importantes pour euh, les conditions d'habitabilité de vie, c'est-à-dire est ce que euh, pour, pour que la vie puisse se développer on a besoin d'un champ magnétique qui va protéger en fait, la planète des interactions avec et donc, la question de savoir dans quelle mesure un champ magnétique peut être établi et dans quelle mesure un champ magnétique peut devenir euh, nul, pratiquement nul, est fondamental pour pouvoir étudier justement les autres systèmes extrasolaires -au et puis même la partition de la vie en général. Donc, euh, j'en arrive à un point où je vais faire un petit retour sur Terre et notamment en fait sur l'utilisation des différents euh, euh, panneaux réflecteurs qui ont été déposés par les d'hier. Ici on a un peu de ici on a un on l'a vu un petit peu tout à Et donc vous voyez en fait ces panneaux sont constitués de ces deux petits blocs de verre qui sont ici et qui permettent de réfléchir en fait la lumière. Ici en fait vous avez un intrus, si vous regardez ça, l'intrus c'est ça. Ça c'est en fait un petit rover euh, russe en fait puisque les missions Apollo ont été complétées on va dire par des missions russes. Qui avait déposé dans des petits rovers à la surface de la Lune, et qui, en fait, ici, vous voyez, c'est un tout petit réflecteur qui est posé sur le rover, donc qui est ici, qui était en fait des réflecteurs qui ont été construits par le CNES, donc en France, qui sont des réflecteurs français. Et euh, sur les deux rovers, il y en a un qui a été perdu pendant très longtemps, en fait, c'est en 2010. Euh, il a pu être retrouvé grâce à une sonde qui s'appelle Léo et qui a pu faire des et on a pu la retrouver. Et du coup, on a pu le retirer dessus. Donc en fait ici on retrouve nos rovers, on, on retrouve donc les deux rovers russes qui sont là et puis on retrouve nos trois réflecteurs euh, américains. Et donc, euh, comme je vous l'ai dit en préambule euh, depuis donc 75, en fait sur le plateau de Calais, donc c'est ici, c'est pas loin de là, donc il euh, y a une poubelle hein, avec son télescope et un laser et qui tire en fait donc euh, tous les jours euh, sur euh, la surface de la Lune pour atteindre les petits réflecteurs que vous avez. Donc, en fait, dans le monde, il y a euh, les quatre grosses stations qui font, le, qui font ce travail hein, de monitoring et puis, vous voyez, ce sont les, les quatre grosses stations. En fait, le GRAS, qui, à côté, fait 53% des données euh, obtenues dans le monde, c'est qui à, à la station de GRASS, de l'observatoire d'acombre de, Grasse, de, de la donc avec le télescope de la mètre 50 On a nos collègues américains aussi de l'Apollo, ici, donc, au Nouveau-Mexique, qui font aussi les euh, 5%, mais en fait, là, ils Et euh, du coup là euh, par contre l'intérêt c'est qu'ils ont un très beau télescope puisqu'il fait 3,60 et donc euh, a priori ils ont une meilleure précision que ce constructeur. Alors quel est le principe de la mesure Donc en fait le principe de la mesure c'est qu'en fait on a euh, une émission d'un train de photons depuis euh, notre euh, télescope ici. Là. Donc, le télescope le, le laser va bah, envoyer en fait son train de photons sur le, le, le, diamètre, le diamètre primaire du télescope qui fait 1,50 donc ça veut dire qu'à la sortie ici on a un, un, un faisceau qui fait 50 m de diamètre de photons qui donc émet les photons à la surface de la Lune. Donc là en fait on va avoir ce train de photons. On va dater l'instant exact de son émission et puis il va euh, être réfléchi par un réflecteur à la surface de la Lune. Donc ce réflecteur va voilà, ok un petit réflecteur. Hein. Une fois qu'il arrive en fait à la surface de la Lune à cause de l'atmosphère et puis en fait, euh, le diamètre qui faisait 1,50 m, c'est euh, plus de 100 mètres, en fait, à la surface de la lune. C'est assez compliqué d'arriver à voir la cible, mais on y arrive. Et puis, euh, donc, le réflecteur réfléchit la lumière, et donc, euh, et, euh, le photon de retour est recapté par la station, et on date, en fait, sur son de la lune. Donc en fait en calculant la différence de temps entre le photon émis et le photon reçu, ça nous permet d'avoir la distance entre la terre et la lune. Donc, destiner cette distance, la mesurer en quelques centimètres voire quelques millimètres dans le de la de... de... Donc là normalement vous aviez un film sur de la, de la vibration, donc le fait de phénomène de vibration, c'est le fait que, comme vous le savez, la, la Lune nous présente toujours euh, la même face, mais en fait du fait justement de, de sa structure interne, en fait la Lune, elle bascule sur son axe, et, euh, et du coup en fait euh, elle, présente, euh, elle peut onduler, on va dire, autour de son axe. Et c'est que ça ne marche pas. Ah. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que si, ah voilà, ouais, si c'est des arches. Donc, vous voyez en fait ce phénomène, c'est le phénomène de vibration. Donc, a, euh, ça c'est une je... image enregistrée, hein. c'est vraiment le, le mouvement de la Lune autour de son axe du fait de sa structure interne, du fait que la Terre n'est pas un peu dans ce le fait que la Lune est un peu platine, etc. Euh, hein, et du fait des interactions entre la Terre et la Lune. Et donc en fait ce, ce mouvement que vous voyez ici, en fait si vous mesurez la distance entre ici nous et puis chacun des de réflecteurs que vous voyez là, et eh bien en fait, euh, du fait justement de ce mouvement de migration on a en fait des signaux qui apparaissent, qui apparaissent ici, qui sont des signaux périodiques et qui sont liés justement à ce mouvement de rotation. Donc le fait de pouvoir mesurer la distance entre la Terre et la Lune, on voit qu'en fait quand on observe cette distance de la Lune, elle est modulée justement, en fait, ces irrégularités de rotation de la lune. Et donc, en fait, c'est ce phénomène-là, c'est bien, bien en fait ces irrégularités de rotation que vous voyez là, que l'on peut étudier la structure interne de la lune uniquement en ayant comme mesure la distance entre la Terre et la lune. Alors, un autre, une autre illustration que vous connaissez aussi, qui peut-être voilà, c'est le fait que euh, si vous faites tourner un œuf dur ou un œuf cru, en fait, il ne tourne pas. C'est en fait une illustration classique que l'on met pour expliquer un signe exactement, c'est qu'en fait la structure interne, la, façon, la densité d'un corps joue sur sa rotation. Et donc c'est la même chose que l'on voit ici à la Donc ici on voit bien en fait le phénomène de rotation, de vibration de la lune qui est là, et qui est exactement en fait, la même enfin, Et qui c'est le même phénomène que l'on voit avec deux œufs, en fait, deux fruits et de figure qui tournent sur lui-même. C'est que, en fait, c'est la structure interne de la Lune et sa densité les différentes couches qu'il y a dans la Lune et puis l'interface entre les différentes couches qui font varier en fait, sa rotation. Donc, euh, du coup, en fait, c'est grâce à ça. De... De monde, etc. Donc, elles ont donné en fait une taille qui est de fluide à peu près sur cette taille-là. Et donc, là, avec les données LLM, en étudiant à la distance, on a une estimation du loin de fluide qui est, qui est meilleure, en fait, pour cette... sinon, on bien meilleure que celle de nos de 6 mois, donc on est bien finalement, parce que la géologie. Mais en fait, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant justement sur cette question liée à, à l'impact de la génération d'un champ magnétique et puis surtout de sa disparition. C'est-à-dire comment en fait on a pu avoir un champ magnétique aussi fort au moment de la formation de la ligne et avoir une disparition totale par la suite. Et en fait, donc on a des collègues qui travaillent justement sur ces modèles de génération, notamment et en fait, là, on voit, par exemple, les différentes euh, vortex et, et, et intensités dans le champ magnétique de la ligne, avec, euh, là, il n'y a pas de maillot, par exemple. En fait, si y a un animal, on met un maillon, on ne pas un effet différent. Et l'impact en fait, et l'intérêt d'étudier, justement, cette taille du maillot fluide, s'il y en a un ou s'il n'y en a pas, ça permet aussi de pouvoir euh, comparer et étudier euh, les scénarios de formation et de disparition. Et alors, bien sûr, pourquoi un champ magnétique est-il aussi important Eh bien parce qu'en fait, il y a un fort lien. Où ça tend à avoir un très fort lien entre la présence d'un champ magnétique et l'apparition de la vie. Donc ça, c'est par exemple en fait un résultat relativement récent en fait qui est apparu en science, qui montrait en fait que Mabel, donc, qui donc un instrument de Mars Express qui est une sonde européenne, qui a montré en fait des signes évidents en fait d'érosion de la de Mars, donc Mars en pas de champ magnétique, et donc en fait, qui, qui montre que clairement, le fait de ne pas avoir de champ magnétique euh, lui indique à l'érosion en fait, de l'atmosphère de Mars beaucoup plus rapide que sur Terre, puisque sur Terre, on a un champ magnétique suffisamment puissant pour justement ménager l'atmosphère. Et en fait, plus que l'atmosphère, ce qui est important dans les interactions du champ magnétique, c'est surtout le fait de pouvoir garder l'eau, puisqu'en fait, euh, grâce à, grâce à ce champ magnétique-là, en fait, l'eau va pouvoir être protégée des probables interactions que l'eau peut rencontrer avec la avec des particules de haute énergie du soleil qui arrachent ces particules d'eau qui partent après dans le milieu interstellaire. Donc, en fait, cette présence de champ magnétique ici est un très fort indicateur d'une des conditions primordiales pour la formation de la vie, ce qui est en fait. L'une des raisons pour laquelle il est intéressant de s'intéresser à pourquoi la Lune a perdu son chemin de vie, comme un moyen de compréhension des évolutions du système exoplanétaire. Alors un autre effet aussi, alors ça c'est peut-être, euh, disons que c'est assez connu aussi, c'est le fait que donc grâce à la Lune, la Lune a permis de stabiliser en fait l'axe de rotation de la Terre, et du coup a permis de pouvoir euh, stabiliser son climat. Donc ça c'est une graphique assez connue en fait. Euh, donc là, vous avez l'évolution en fait de l'obliquité. Donc l'obliquité, c'est cet angle, angle d'inclinaison de la Terre sur son orbite ici, qui fait 23 degrés, comme vous savez, et qui permet justement à la Terre d'avoir les saisons. Et donc avec la Lune, on voit effectivement que cet angle qui reste euh, relativement stable ici, alors que sans la Lune, en fait, au contraire, cet angle d'obliquité qui est si important, lui, par contre, va traverser une zone euh, chaotique, ce qui fait qu'en fait, euh, sans la Lune, la Terre, en fait, tient le trait, ça se bascule son axe de rotation, comme ça a été le cas pour Mars, qui a le même mécanisme et qui lui aussi connaît une, une période chaotique pour son axe de rotation. Donc ça c'est sur l'importance en fait, d'avoir une Lune, et l'importance aussi du coup, le, le fait d'avoir un noyau ou pas sur la Lune va, sur, va jouer aussi sur les interactions dynamiques avec la Terre, sur l'échange d'énergie entre la Terre et la Lune, et donc vous pourrait éventuellement déplacer légèrement ces cours de stabilité. Alors euh, d'autres euh, euh, observations ont permis aussi de pouvoir contraindre euh, notre connaissance en fait de la structure de la Lune et de la structure interne de la Lune. Donc là je cite par exemple la mission Ray, qui a été une mission en fait, qui a été assez courte en fait, hein, mais qui a permis euh, de un peu moins enfin, hein, qui, qui a permis en fait, de pouvoir faire une cartographie très fine euh, du champ de gravité de la Lune et qui a permis justement d'avoir un cliché instantané extrêmement précis de la Lune actuellement, euh, qui donc a permis notamment aussi de pouvoir établir, euh, estimer les questions de la peau. Donc ça c'est un exemple pour vous dire qu'il y a encore de la science qui se fait autour de la Lune, qui complète en fait euh, beaucoup en fait ce qui a été obtenu par Apollo. Voilà. Euh, je sur ce petit film que j'ai trouvé quand même, euh, qui permet en fait euh, de montrer donc, ce qui s'est passé. Donc, on a la formation de la Lune ici, donc par impact avec la, la Terre. Donc ça c'est après cette, cette carte de formation. Donc là on a un énorme impact qu'on estime à environ 4,3 milliards d'années, qui, qui a formé en fait le grand bassin du pôle sud de la face cachée. Donc avec euh, ces éjectables qui vont former des anomalies justement de champ magnétique au, au niveau du pôle et puis à sa contraposée donc de l'autre côté. Et puis ok. ensuite on a cette étape en fait, de, de bombardement massif jusqu'à 3,8 milliards d'années qui, qui permettrait d'expliquer justement la collection de cet océan de magma qu'on voit ici. Et une fois <coughs> cet océan de magma avec ses zones du matériel plus léger plus flotter, qui va former les, les high-locks euh, les, les high qui ont été mesurés par le mission Et ensuite, sur ce matchs en fait, va, euh, va se rajouter, on voit ici, une fois que l'océan magmatique va se refroidir, on va avoir cette zone noire qui va former un maré de plumium. Et ensuite, euh, après cette zone, euh, cette, zone, cette zone qui va se refroidir, vont se rajouter des impacts réguliers euh, de météorites donc euh, sur une période entre euh, 3,9 donc la fin du, du grand parc de actif et actuellement et qui vont former en fait tous les, les impacts de cratères que l'on voit actuellement. Donc ce film vous permet de voir en fait, c'est un résumé de l'évolution de, de la lune avec actuellement avec cette question importante de la disparition, de l'apparition et de la disparition du champ magnétique liée aux conditions d'apparition de, à la condition de la vie. et donc, euh, j'espère, nous donc, en fait, Mission à Rome, on peut beaucoup, justement, l'établissement de ce scénario dévolution, et qu'on a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Merci. merci.